Ote, balandia, les avertis, na katia, émission emision nabiso, nakati kati, nabino, retour à la parole. biso N'golou, que le Seigneur nous fasse réellement grâce, nous quoi l'autre soit quelque part, quelque chose de sa part. Nous voulons prier, Seigneur Dieu, nous te bénissons pour le mois que tu vas passer encore avec nous. Nous savons que toi, tu nous as promis que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu seras là, Seigneur. C'est pourquoi je... Joins mes frères et mes sœurs avec toi, avec moi, afin qu'on puissions réellement parler de ta part. Nous voulons faire bannir toutes nos pensées humaines. Nous voulons réellement que toi seul puisses prendre contre toutes choses, Seigneur. Nous ce colant Papa. a réellement quelque chose de ta part, Seigneur. Nous voulons parler de ta part, car nous croyons que tout ce que nous faisons, c'est pour toi, rien que pour toi, et la gloire ne reviendra qu'à toi, Seigneur. Merci, Yeshua pour ces instants entre nous, on va ainsi prier. Amen. Voilà. Euh, je vais parler du cœur, mon thème. Je pense si euh, j'ai bonne mémoire, euh, je viens déjà parler de ça une fois ou deux fois, je ne sais pas, mais euh, dans ce cadre-ci, je voudrais réellement parler de l'Église à l'Église et bah, le thème euh, m'est venu euh, hier soir, le thème me parle et, et ça me ça m'interpelle me, par rapport au cœur et je vois euh, je vois une petite voix qui me dit la vision du cœur. La vision du cœur. Et pendant que je me poser la question de savoir c'est quoi la vision du cœur, c'est quoi la vision du cœur. et j'ai eu la réponse, j'ai eu la réponse et la réponse c'est celle c'est cette réponse que je vais partager avec vous aujourd'hui dans le cadre de ces émissions, c'est pourquoi je te demanderai à toi mon frère, ma soeur Zala Attentif, Attentive Landa Vidéo Oyo oh la kimia pour comprendre ce que je vais dire je parlerai de la vision du cœur par rapport à toi qui me suis, c'est-à-dire une personne, lambda, moutou. Je parlerai de la vision du cœur par rapport à la communauté. Je parlerai de la vision du cœur par rapport à ma église. Je parlerai de la vision du cœur par rapport à ma pays. Je parlerai bien sûr aussi de la vision du cœur par rapport à ma famille. Il y a un que la vision du cœur risque d'être un peu long. Il y a un série. Ça dépend de ce que ce ne va nous conduire. Alors, avant d'expliquer pourquoi la vision du cœur, souvent, il y a un peu de Moutou yo, aza mouté mama be. Ces messieurs a un mauvais cœur. Cette dame a un mauvais cœur. Moutou aza mouté mama be. Maintenant, ce qui va tout yo. Mais pourquoi le biaza mouté mama be? Au réponse lobi. le bia, talakout ndenge a salaka. C'est-à-dire, mouté mama be, et il expliqué par rapport. Aux œuvres que cette personne commet dans sa vie de chaque jour. Ils ont le laboureur, chaque jour, ils ont le ils ont le et comme dit, Donc, une personne de mauvais cœur, ils ont par rapport ils ont le col, ils place D'autres gens pour dire que Oh Moutou ce n'est pas la beauté extérieure. Moutou be, par rapport toujours à Moutou ma Mais cette fois-là, on dit, cette personne, c'est une mauvaise personne. C'est-à-dire, Mabé est bimit tellement que. Donc, on est base, comme le dessinateur, on regarde ses arts. Bon, bon, bon, je va me dire que tu es un artiste. Et des fois, même quand on va faire tout ce qu'il fait là, rien n'a fait. Pourquoi Parce que, on va faire l'action tellement. Peut-être avec le sang, peut-être avec Moukoyiba, peut-être avec Koboma, peut-être avec Koyinaba, tout ça dit. Et ça, bongo. Alors, la première partie, j'aimerais que nous ayons sur le pays. Sur le pays, je vais parler sur le Congo. Pendant que Talissa, la vision du cœur par rapport au Congo. Vous savez, avec la pandémie, une, une parenthèse, avec la pandémie, le diable s'est arrangé à mettre des barrières partout, à fermer des portes et de gens qui ne peuvent pas s'approcher, des gens qui ne peuvent plus se, se toucher. Puisqu'ils ont peur d'être euh, euh, euh, contaminés, euh, des gens qui ne peuvent plus manger ensemble comme ça s'ils ne se connaissent pas. Mais alors, imaginez-vous si c'est déjà difficile cette euh, façon d'être. On appelle ça la distanciation distan distan sociale. Et s'établir dans le cas de de déjà plein d'égoïsme. Combien est-ce que c'est ça, ça difficile de porter de porte en porte Et combien est difficile nous on les faisait, on l'a fait à Kinshasa, on l'a fait euh, en Irlande, porte à porte. Mais néanmoins, comme il est difficile comme il que porte à porte, tu dois ta masque. Et puis après, monte à bien te, il fois monte, longue bien, mais t'as pas, t'as pas, euh, t'as pas le droit d'enlever le masque. C'est dit, c'est compliqué. Alors, le média reste réellement une méthode très forte pour faire passer un message en colo. C'est ainsi que j'encourage tous mes frères. Qui partagent la parole sur Internet. Ne perdez pas le but. Bon, comment va starter il Non, non, non, non. Parce que les gens te regardent tellement beaucoup. Tu deviens star. Non. Reste simple. Reste enfant de Dieu. Fais ton travail. Contribue. Et, et déjà, moi, au en fait, c'est que pour fermer la parenthèse, c'est que le Seigneur m'a montré déjà depuis. Quand je quittais les églises vers les années 2014 ou 2013-2014, je pense, oui, 2014, je me suis, je dit que je vais faire une synergie avec Batou, Batita, Église, pour que ce n'est pas que pour pourtant que ma place, non, pour que des fois Boyo Kanaka, Boyisololi, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, quels sont les messages à prêcher. Quels sont les messages contre-courant par rapport à ce que nous trouvons devant? C'est-à-dire, ce sont des choses comme ça que moi, je pensais. Mais après, je dirais qu on a que beaucoup, je ne me plains pas. Beaucoup, ceux-là qui ont quitté les églises, deviennent un peu aussi uh, compliqués, la vision du cœur. Euh, mais, gloire à Dieu, il y a quand même deux ou trois qui, peut-être par la grâce de Dieu, cette année. Il euh, y a collaboration. Et puis après, ne me dis pas que. Non, mais. Si la personne se présente comme un, un enfant de Dieu, Dieu donne l'esprit les, de discernement. Bien sûr, on va avoir le temps de causer avec la personne pour connaître la personne apprendre, et puis mettre ça dans la prière. Si c'est dans la, dans la volonté de Dieu, on va faire. Ce n'est pas, pas un problème. Donc, je disais que. Je ferme la parenthèse. Donc. Mboka Congo. Mboka Congo. Moi, au fait, je, si je peux venir avec un euh, message au oh, Epanabino, bah, congolais, ça pourra a pas de problème. Des fois, ça m'arrive qu'il y a un bah, bah, débat. Et surtout, comme on a collaboré à il y a une émission, on a plutôt la, la télévision, il y a une TV, quand même, on a collaboré à bango. Des fois, je prends le temps aussi de regarder pour voir ce qui se passe. Mais, conclusion, je suis que si ce pays-là ne marche pas bien, c'est un problème de vision. Pas la vision d'ici, mais la vision de là, le cœur. Euh, la Bible nous dit ceci dans Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Et il est méchant. Et puis, la, la, la question, qui peut le connaître À part Dieu, tu peux sonder le cœur. À part Dieu, qui peut sonder ton cœur. Je sonder cœur. Au Kofansa Mounanda, pendant 10 ans, on a bien, bien, bien, bien, bien, bien. Pourquoi Puisque Dieu ne nous a pas donné la capacité de sonder des cœurs, ou les cœurs. Maintenant, voilà pourquoi je dis que c'est un pomme de vision de cœur. Puisque j'ai compris que, Batumingi, Oyo, Bazaba, Congolais, je parle même des chrétiens congolais, ils aiment plus la terre Congo surface terre congo que son prochain congolais la preuve en est que bolingo visiblement et à la si une personne a un problème au l'a lukaba bongi yango et l'oukali va faire exploser le cambouré coma au babengaka et comme il dans les réseaux sociaux, soit puisque les gens veulent avoir de l'argent. Ça dit, montre ça capable même il y a qu'nuire. Dans soi-disant des soi-disant congolais Paul Ingazo va view il y a YouTube ba mbongo. Les choses abominables qui se passent dans cette communauté, c'est tout ba ça qu'on s'attendait de penser avec de cœurs qui n'ont pas de vision de Dieu. Les gens qui se disent pasteurs, les gens qui se disent docteurs, les gens qui se disent enseignants, ils voient des choses que toi et moi voyons, mais ils ne sont pas capables à rentrer dans des salons politiques pour dire non, il faut faire ça. Il faut... Non, ils ne sont pas capables. Batba là hypnotisé, en fait. Ça dire on dirait Batba Zui, problème Mokoya mon thème comme que je vais, moi je vais donc, donc recevoir je dois, je, je dois réussir ma vie ça dit l'homme regarde soi-même c'est pourquoi vous verrez que les gens qui ont des millions continuent à en avoir les gens qui n'ont pas continuent donc à rester comme ça Si dans ton cœur tu n'as pas une vision si dans, dans, dans ton cœur tu ne réfléchis pas, si dans ton cœur tu n'aimes tu pas, tu ne peux rien faire. Opposition, majorité, mais ils ne voient pas leur âge. Quand tu me regardes là, mon frère, tu as 50 ans aujourd'hui, ça veut tu as beaucoup vécu par rapport à l'éthique. Quand tu as 60 ans, 70 ans, c'est la même chose. Mais comment tu peux avoir 60 ans, 70 ans, mais on peut réfléchir à ce qu'on a penser sur les qu'on a puisque ton cœur n'a pas de vision. Les gens qui sont capables à trafiquer des images, pour nous avoir bah view. Un pays, dans la, donc on a mon émission, bah, ils ont les politique, chrétiennes, politiques, mais rien ne marche, puisqu'il n'y a pas de. Cœur. Il n'y a pas de vision dans vos cœurs. La vision du cœur, ça, ça doit être réellement une vision. Avant que l'on ne soit pas Des gens qui parlent de leur armée, on ne peut pas parler sur le euh, euh, groupe Yéba Scout, des gens qui donnent des, des messages passer par là pour discréditer, qu'discréditer batumusu su muscoté c'est-à-dire les gens n'ont pas le cœur et pourtant et pourtant a fallu donc avancer dans une même direction même si nous sommes parallèles mais nous partons dans une même di donc di direction le parallélisme hein, c'est pas le ce n'est pas euh, est est pas euh, comment je euh, l'opposition en fait le parallélisme, c'est-à-dire, -ce -ce je, je vois ce que tu vois, toi aussi tu vois ce que je vois, mais nous avançons. Si c'est toi qui conduis, je te dis, attention, devant toi, il y a une pierre. C'est ça le parallélisme. Il ne faut pas être quelqu'un qui pense que y a pour réussir. Qu'est-ce qui te prouve que même la place tu vous, vous, vous comprenez ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce que je veux dire Le cœur de l'homme est tellement tortueux que tout même les gens qui prient soi-disant, ils s'injurient entre eux, ils se, ils, se, ils se dénoncent entre eux, ils se, euh, comment ils se calomnient entre eux, c'est-à-dire, c'est, ça montre, je vous dis que c'est une série. C'est une série, donc, euh, décidément, donc, euh, c'est une série. Il y a beaucoup de choses que je veux parler. Dans ce il y a politique, pays, bah, pays. Comment est-ce qu'un pays euh, peut avoir un président pendant 30 ans Comment Comment Ce n'est pas un royaume, c'est une république. Mais comment on peut avoir quelqu'un dans... Dans, donc dans, dans, dans un pouvoir pendant 30 ans, plus de plus, plus, plus 30 ans, comment Est-ce qu'il a peur de quitter puisqu'il a, a fait beaucoup de mal Il a peur des représailles Ou bien il pense qu'il doit mourir étant président pour avoir quoi Tu laisses quoi à ton histoire C'est ça la vision de cœur. Pour ceux -là qui prient, comment est-ce que tu peux... Imaginez que dans une même avenue, avenue, vous ayez quatre assemblées qui prient le même Christ, Yeshua. Et vous vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Menteur. Puisque si vous étiez enfant de Dieu, toi qui as la vision de Dieu, soi-disant comme vous dites, il ne faut il ait pas Moninga, Dieu me donne la vision de faire ci, de faire ça. Si cette vision vient de Dieu, celui-là qui est devant toi, il va, il va écouter, il va écouter. En fait, obéir à la vision. Mais comment ça ne se passe pas comme ça? Pourquoi ça ne se passe pas comme ça Puisque beaucoup de gens aiment faire des noms, des grands noms. Babylone, Babylone. La vision du cœur, c'est une vision qui normalement doit être placée, n'est-ce pas, au-dessus de toutes choses. Tu ne dois pas aimer la surface Congo, tu ne dois pas aimer la surface Congo, tu ne dois pas aimer la terre Congo, mais tu dois aimer les Congolais qui s'y trouvent. C'est ça la vision du cœur. C'est-à-dire regarder la source, ce qui fait que cette surface s'appelle Congo. Ce sont des Congolais. Tu me diras que la surface était là avant, oui, mais on ne peut pas, euh, n'est-ce pas, -ce pas euh, arranger un pays par sa surface, non. La preuve en est que des pays qui sont petits. Ils ont des fois aussi beaucoup de richesses mais beaucoup d'argent que ces pays qui sont plus grands. Pour dire c'est pour dire que c'est pas la surface qui compte mais c'est le peuple qui compte. de la même manière, de la même manière, la vous avez vous avez de donc de, de, de, de fidèles comme vous, vous appelez 2000 donc 2000 3000 tout ça mais vous n'avez pas, comme vous n'avez pas la vision du cœur, c'est-à-dire toi, au lieu de penser comment faire pour amener ces gens vers le royaume, toi tu penses comment faire pour que tous les jeunes qui sont ici se marient entre eux, comme ça l'argent va rester ici, comme ça ils vont donner leur dîme, comme ça ces garçons-là vont, vont, vont prendre ma, ma fille en mariage. C'est-à-dire, oh ça là-bas, bah, bah, bah, stratégie. <rire> puisqu'il n'y a, a pas de cœur. Tu donnes la tête et maintenant le cœur. Écoutez ce que la Bible nous dit par rapport au cœur. Romains chapitre 2, verset 15. Il montre que l'œuvre de la loi est, est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou défendant tour à tour. C'est-à-dire ici, on nous explique que la loi est écrite dans leur dans, dans le cœur. C'est-à-dire, le cœur, c'est comme la pensée. N'est-ce pas, la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un enfant de Dieu ne parle pas ici, mais parle là. Puis quelque chose que tu as là, tu donnes ça ici et puis lui donne, il fait sortir dans la bouche. Ta bouche devient comme, n'est-ce pas, place comme le cola n'est-ce pas, amplificateur. Mais, mais,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 Cette porte, la porte de la personne ou de la vie d'une personne, c'est son cœur. Si le cœur n'est pas d'accord, la porte ne peut pas s'ouvrir. C'est comme un homme qui aime une femme, tu peux tout faire comme tout, tout ce que tu veux, tu peux acheter tout ce que tu veux pour la femme, mais si son cœur, la femme, le cœur de la femme, ne t'aime pas, n'est pas avec toi, tout ce que tu feras, tu ne sais rien. Et ça, pamba. Mon thème, c'est en fait la personne. Maintenant, si, politicien, tu veux faire avancer, n'est-ce pas, ta politique, et que dans ton cœur, tu médites mal, Imaginez-vous que tu es président de la République. Tu dis que tu as vu la souffrance du peuple. Mais entre-temps, tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à trouver des solutions pour ce peuple. Soit il te manque la vision du cœur, ou soit il te manque des gens qui peuvent faire ça. Et pourtant, et pourtant toute personne, même si tu as une équipe, mais si toi, la personne, tu as le cœur d'aider, tu as la vision dans ton cœur, tu vas changer même chaque fois les gens pour que tu aies, pour que tu atteignes, n'est-ce pas, ton, ton objectif. Par exemple, je, je passe sur une avenue à Kinshasa, je trouve l'avenue détériorée, tout ça, dans une commune, chose, disons, commune de Lemba. Moi, étant président, je veux faire quoi Vision de cœur va me dire, j'ai besoin que le commissaire, je sais comment dire, le, le, le, le bourgomestre de Lemba vienne chez moi au bureau. Et le, le ministre, ce n'est pas de, de, de, des infrastructures, vienne chez moi au bureau. Le, le premier ministre, tu viens là. Le gouverneur, tu viens là. Qu'est-ce qui manque pour que cette avenue soit arrangée ça manque ça, ça, ça. Et un pays ne peut pas avoir de problème comme ça. Pourquoi Puisque si tu veux faire toutes choses à la même fois, tu ne sauras pas. C'est la même chose avec la famille. Nous avons parlé de ça. Le, donc la vision du cœur fait en sorte que si tu as une vision pour ta famille, tu vas planifier des choses, même pour tes enfants qui sont encore mineurs. Mais si tu n'as pas une vision du cœur, tu vas faire des choses du jour au jour. C'est-à-dire tu vas vivre comme... Une mouche sept jours, sans vision. Tu vas vivre comme, je ne sais pas, euh, euh, un animal sans intelligence, mais avec l'instinct. Écoutez le cœur. Or, oh, dans ton cœur, selon euh, Apocalypse 3, 20 ici, Dieu met la place, la plus grande place c'est le cœur de l'homme. Lorsque le Seigneur viendra dans ton cœur, c'est-à-dire dans ta vie, il va habiter dans ton cœur, c'est-à-dire dans, dans, dans toute ta vie, il va changer la façon de voir les choses. Et même, lorsque tu vas commencer à réfléchir, tu auras une vision claire. Je te pose des questions de foi, j'essaie de faire des choses, mais ça n'avance pas. Mais sais-tu pourquoi Puisque tes visions sont ici, mais pas dans ton cœur, pourquoi ton cœur a des problèmes avec ta famille, ton cœur a des problèmes avec tes amis, ton cœur a des problèmes avec toi-même, ton, problème ton, ton cœur a des problèmes avec Dieu. Ça dit, ton cœur n'est pas vide, n'est pas libre, n'est pas propre. C'est comme une, une image qu'on voyait euh, euh, quand on était encore petit, un cœur avec, euh, avec des chaînes, un cœur enchaîné. Comment est-ce qu'un cœur peut réfléchir étant enchaîné c'est comme une personne qui veut penser, mais tu es en train de, de presser ta tête. Comment tu vas réfléchir Maintenant, il faut que le cœur soit pur. Aide ton peuple, mon Dieu. Aide ton peuple. Aide ton peuple, mon Dieu. Ah ouais, ils pensent qu'ils vont faire 200 ans. C'est pourquoi ils ne tirent pas attention. Moi, je connais des, des historiens. Il n'a fait que 23 ans sur la Terre, mais il laisse, n'est-ce pas, l'histoire. Après ta mort, les gens vont parler sur quoi Ils ne vont parler de quoi pour, Donc, sur toi, je veux dire. Il faut savoir, euh, comment dire, euh, réaliser tes visions de cœur pendant que tu es en vie, pendant que tu as la possibilité. Tu travailles, tu as un bon travail. Là, je vais parler, lorsque je parlerai, n'est-ce pas, de la famille. Tu as un bon travail, tu dois avoir la vision du cœur pour savoir comment gérer cet espace que tu es en train de gagner. Je, je vais parler aussi pour les chrétiens. Il faut avoir la vision du cœur. Tu es chrétien, mais est-ce que depuis là, tu as déjà oh, prêché combien de gens tu vas déjà mener combien de gens au Seigneur Tu chantes chrétien, c'est pas... Tu fais tes chansons, mais c'est bien, c'est pas mauvais. Bien que tu le fais pour, pour avoir de l'argent, ce qui est condamnable donc chez, chez, donc chez Dieu. Mais il faut savoir que si tu n'as pas la vision du cœur, dans tous les domaines, tu ne, tu ne réussiras jamais. Alors, pour que le Congo avance, il faut que vous, Congolais, vous ayez, vous tous, la vision du cœur. Le peuple Diriger comme le, le, donc le peuple dirigeant. Ayez, et, et, n'est-ce pas, la vision du cœur pour faire avancer l'œuvre, pour faire avancer le, donc le pays, pour faire avancer, n'est-ce pas, la politique, pour faire avancer, n'est-ce pas, la science, pour faire avancer, n'est-ce pas, les études, pour faire avancer tous les domaines que vous voulez. Mais dans tout cela, la grande vision de cœur reste. Si je meurs aujourd'hui, où irai-je c'est la question que je vais nous poser. Je vous pose. Tu dois te poser cette question. Si tu mourrais aujourd'hui, tu, tu iras où Que tu sois politicien, pasteur, prophète, je pas, euh, étudiant, étudiante, euh, élève, écolier, tout ça. Pose-toi la question. Si je meurs là, là, là, j'irai où Mon âme ira où la première, la première partie du cœur, la vision du cœur, c'est ça. C'est-à-dire que je parlais sur le pays, le Congo. Et je vais parler prochainement, hein, prochainement, va nous prochainement. nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous des choses que je pas il y a nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous qu'on nous nous nous nous série. Il y a